Et au fait, vous connaissez le livre Barracuda Forever de Pascal Rutter Euh, non, je le connais pas. Moi, oui, je le connais, mais je me souviens plus trop de l'histoire. Ah, oui, je m'en rappelle, je l'ai lu. Mais du coup, ça parle de quoi dans l'histoire Bah, attends, je pense que j'ai le livre. Tiens. Ah, non, attends, ne lis pas, on va t'expliquer parce que le résumé au dos du livre, il est mal formulé. Ah, oui, moi, je le connais bien, je vais t'expliquer. En fait c'est Léonard, c'est un petit garçon de 10 ans il va raconter l'histoire de son grand-père, Napoléon, qui a 86 ans. Et Napoléon, il veut prouver qu'il peut se rajeunir, qu'il peut encore vivre activement, qu'il peut faire comme un jeune. Donc, il va faire plein d'actions insensées. Il va quitter sa femme, Joséphine. Il va adopter un chien à la SPA. Il va refaire sa maison, les murs et tout ça. Il va prévoir dans des enlèvements avec son fils dit coco. Et à la fin du livre, c'est trop triste parce que après un combat de boxe, eh ben, il va mourir dans un lit d'hôpital. Mais tout au long du livre, c'est quand même drôle. Ah, mais si je me souviens bien, en fait, Napoléon, c'est le personnage principal et c'est le grand-père de Léonard. Oui, et Joséphine, c'est la grand-mère de Léonard et c'était la femme de Napoléon. C'est ça. Et aussi, tout au long du livre, il y a du suspense parce que comme Napoléon, il a quitté Joséphine, ben, elle est partie s'installer dans le sud et du coup, elle continue à envoyer des lettres à Coco qui concernent aussi Napoléon. Moi j'ai bien aimé la façon dont le livre était écrit parce que Napoléon il agit un peu de façon insensée et il parle un peu comme un jeune. Et comme c'est Léonard qui raconte l'histoire et qu'il a 10 ans, on comprend mieux ce qu'il dit. Mais c'est quand même triste qu'à la fin Napoléon et Joséphine ne se remettent pas ensemble et aussi qu'ils meurent. Bah oui, mais d'un côté il l'a fait pour se rajeunir, mais oui, finalement c'est une histoire triste. Ouais. Ouais. Bon, on continue parce qu'on a une grosse éval après.